Donc, ce soir, nous sommes avec Olivia Braqueville, enchantée. Et donc, on a le plaisir, j'ai le plaisir d'avoir rencontré Olivia sur un salon. J'ai acheté un bijou en géométrie sacrée, ce qui fait qu'on se retrouve toutes les deux là, ce soir en direct avec vous. Et le thème, c'est les yantras et la géométrie sacrée. Donc, euh, Olivia, tu as beaucoup de choses à nous partager. Ouais, tout à fait. Déjà, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît Absolument. Alors, bah, je, je, je, je m'appelle Olivia Braqueville. J'ai créé il y a une quinzaine d'années euh, l'Atelier d'Olivia, euh, qui est en fait une marque de bijoux en plaqué or et en argent massif, associée en effet à des pierres fines ou à de l'émail et euh, donc avec une collection, on va dire, euh, plutôt grand public, et en parallèle, donc, une collection euh, qui, qui, donc, qui est réservée aux symboles et à la géométrie sacrée. Et il y a quelques années, en fait... ça fait, ça fait 15 ans que tu es ouais, de bijoux. Oui, tout à fait. Mais ça, il y a huit ans, il y a un truc qui a changé. Absolument, là, exactement, tout à fait. Alors, je vais, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Euh, alors, d'un côté, donc il y a l'atelier d'Olivia, et de l'autre, il y a l'atelier Merkava, qui est consacré à la peinture vibratoire. Euh, toujours dans le même thème, euh, donc, symbole et géométrie sacrée. Alors, pour la petite anecdote, en fait... Euh, il y a de nombreuses années de ça, une médium m'avait donc annoncé que j'étais une des gardiennes de la géométrie sacrée, que j'allais beaucoup travailler donc avec ces ondes le de forme. Ça bouge le, la table. Ah, voilà. pardon, c'est <rire> désolé. Que j'allais beaucoup travailler en fait avec ces, ces ondes de forme euh, pour les, les partager en fait au plus grand nombre, euh, de façon à les intégrer dans la vie quotidienne. Voilà. Et à l'époque ça ne me disait absolument rien, bon, j'ai laissé ça de côté pendant des années, et puis euh, bah, je me suis un petit peu euh, en fait euh, reconnectée au monde subtil, sur mon chemin d'évolution euh, je dirais, et je me suis euh, par le clair ressenti et ma claire audience, et du coup, bah, euh, ça s'est présenté dans les méditations, euh, dans mes rêves. Euh, la géométrie sacrée était euh, se présentait de plus en plus. Du coup, je me suis dit, mais il faut que je manifeste dans la matière, euh, au travers des bijoux et de la peinture. Hein. Voilà. Oui, donc tu t'es mise aussi à la peinture. Tout à fait, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. On, on en parlera tout, tout, tout à l'heure, parce qu'elle va vous donner aussi des, des notions de géométrie sacrée. C'est hyper intéressant d'avoir cette connaissance-là et puis euh, tu vas pouvoir aussi montrer des exemples sur des œuvres qui fait qu'il se passe des choses quand on regarde certaines œuvres Tout à fait, alors en fait euh, alors, je voulais juste faire une petite précision Donc, euh, qu'est-ce qui distingue en fait la géométrie sacrée de toutes les autres formes qui nous entourent euh, au quotidien en fait la géométrie sacrée elle répond, elle l'obéit à la loi de la divine proportion c'est un joli mot <rire> qui euh, donc en fait qui euh, qui comprend en fait, bien évidemment, le nombre d'or et les suites qui se rapportent à ce nombre d'or. Donc, c'est euh, la géométrie sacrée, elle est vraiment véritablement harmonieuse, elle répond à des critères d'esthétisme euh, et, euh, et, de, et de perfection, je dirais. Donc, euh, c'est une onde de forme qui va vraiment générer euh, euh, chez l'être humain euh, euh, comment dire, un travail euh, sur soi, en fait. Hein, ça va vraiment nous aider à travailler sur nous, aussi bien au niveau émotionnel, euh, euh, mental que spirituel. Oui, il se passe les choses qui doivent se passer. Exactement, fait. tout à fait. Il n'y a, a, a pas forcément à comprendre des choses avec le mental, c'est juste qu'il se passe tout des choses dans une certaine harmonie, alors qu'en temps normal, ça pourrait ne pas être fluide. Exactement, c'est tout à fait ça, et c'est vrai que, euh, alors, il y, y a deux choses intéressantes c'est que, euh, alors, il y a, y a des, des traditions qui ont beaucoup intégré euh, la, les formes géométriques et les ondes de forme euh, dans le quotidien, c'est le cas en Inde. Euh, où en fait euh, les ondes de forme elles sont très présentes au travers des chakras et euh, ici en Occident c'était beaucoup plus euh, ça appartenait au domaine de l'ésotérisme mmh. c'était de l'ordre du cachet c'était quelques initiés qui, qui avaient accès à la géométrie sacrée et aujourd'hui mmh. avec l'air du verso mmh. on nous demande de diffuser largement donc, toutes ces informations et de les, de les faire connaître tout simplement. Et voilà. qu'est-ce qui serait intéressant de savoir par rapport à certaines une forme qu'on pourrait utiliser dans le quotidien parce que par exemple sur celui-ci, je sais pas quelle forme c'est, c'est pas la fleur de vie. Alors, c'est une version quand même une de version... la fleur de vie, oui, c'est la graine de vie, mais c'est une version euh, en fait. Je vais, je vais, euh, on va y arriver, d'accord. ouais je vais te okay. expliquer parce que <rire> j'avais prévu d'en parler en fait. Okay, donc, donc euh, ben, on va, va peut-être illustrer un petit peu. Ah, euh... oui, tu, on, on peut, on va vous montrer des images, je vais faire un partage voilà. d'écran et vous allez voir. Donc, c'est ici. Non, ce n'est pas là. Hop, je ne suis pas encore tout à fait familiarisée avec le nouveau. Voilà. Toc. Voilà, donc là, c'était juste pour évoquer un petit peu ben, euh, la, la suite de Fibonacci qui se, qui se rapporte euh, euh, au nombre d'or et euh, donc qui est une suite euh, vraiment très intéressante, une suite mathématique, hein. Qui, euh, qui se retrouve énormément donc, euh, dans tout euh, le règne euh, végétal. Mm. Donc là, on le voit vraiment, c'est d'une beauté. Euh, les brocolis. <rire> c'est ça. Les, non, c'est bah, le chou, chou Manesco. Manesco. Pardon. Oui, oui c'est ça. Euh, la pomme de pain, l'aloe vera. Donc voilà, je voulais un peu illustrer qu'en fait, la géométrie sacrée, elle est partout dans tous les règnes. Mm -hmm. euh, aussi bien végétal, animal, humain euh, et minéral. Là. Voilà. Et euh, donc voilà, alors ça en fait, ce que je voulais expliquer, c'est qu'en géométrie sacrée, il y a deux figures très importantes, il y a le point et le cercle, et de l'autre côté, le triangle. Et là, j'ai voulu vraiment évoquer, alors une géométrie sacrée, une onde de forme qui me tient particulièrement à cœur, c'est le Piscis, voilà, mm. qu'on retrouve, alors là, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai eu la chance d'aller à Glastonbury, en Angleterre, mm. et c'est une onde de forme qu'on trouve partout, dans la ville. Donc à la fois sur le sol, là en l'occurrence l'image qui suit euh, c'est donc en fait le couvercle du puits euh, du Caliswell Garden et là donc il y a ma réalisation tout hein. à fait. Donc là c'est une aquarelle et on va rester un peu sur cette, euh, sur cette peinture pour expliquer le Vessica Piscis en fait si tu veux ce sont deux euh, cercles d'un même diamètre qui se euh, croisent en leur centre. Et l'œil qu'on voit, oui. entre guillemets, oui. c'est euh, censé être l'utérus de l'univers. Voilà. Donc un cercle représente le Dieu Père, l'autre le Dieu Mère, et c'est l'unification des deux. Mm -hmm. Donc il n'y a pas d'opposition, pas de dualité, c'est vraiment euh, la réunification du ciel et de la terre. Voilà. Donc euh, qu'est-ce qui se passe quand on regarde une œuvre comme ça alors, justement, euh, ça travaille énormément donc sur le chakra du cœur et sur l'ouverture du cœur. Donc, se concentrer et travailler euh, euh, donc sur, euh, sur le Vesicapis, c'est très important, surtout en ce moment. Et en fait, euh, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup canalisé, euh, ils m'ont même un peu mis la pression, parce que vous allez découvrir le même euh, symbole. Alors ça, c'est une autre vue euh, en aquarelle. Mais derrière, vous allez trouver le symbole euh, ah, en bijoux. Voilà, oui, en bijoux. Très beau. Voilà. Et donc, alors, en argent massif ou en plaqué or. Et euh, alors, pour euh, la petite histoire, je vous livre ça. Hein, euh, apparemment, il y, y a un chercheur qui aurait découvert. Que, euh, on a donc au sein donc, de notre cellule divine, à savoir notre, notre chakra euh, sacré, une, euh, un, un atome, on va dire semence, cristallin, qui, euh, qui détient cette onde de forme à l'intérieur de nous. Mmh. Donc c'est vraiment un symbole très fort, euh, bah d'unification hein, en ce moment euh, voilà c'est euh, vraiment d'actualité donc, donc le, le porter ça nous permet de le réveiller de, alors de, ça le, de visualiser de le voir aussi ça nous permet ça, de... ça nous permet vraiment de ressentir cette vibration ça nous permet d'ouvrir euh, de façon plus plus, plus importante de, voilà notre chakra du cœur euh, et euh, voilà de s'ouvrir à l'unité c'est-à-dire quitter la dualité, quelque part, euh, du, du, du, du monde matériel. Il faut, voilà. ouais, aller vers l'unification. Aller vers l'unification, tout à fait. Tout à fait. Et pour la petite anecdote, pour finir, Glastonbury, où, où en fait ce symbole est énormément représenté partout, c'est le chakra du cœur de la planète, Glastonbury. Mmh. Donc, ah, euh, ah, ah, ah. voilà, pas de hasard finalement. Oui, voilà. cool, hein. mmh. Alors là, pour continuer, donc toujours dans les rosas et les cercles, Là, c'est la graine de vie, donc en fait, c'est six cercles avec un au centre qui n'a pas été représenté parce que là, c'est une superposition de géométrie. Et euh, la graine de vie, alors, c'est très fort aussi parce que bah, c'est les sept jours de la création. Et euh, donc, en arrière-plan, on a le triangle de la Trinité et euh, on a le cube également hein, de l'ancrage donc euh, voilà et au centre donc c'est un peu comme euh, la tradition euh, indienne donc en géométrie sacrée le point central c'est un peu considéré comme le bindu c'est le, le, le, le, le point à partir du vide euh, où, où se crée la géométrie et eh bien c'est le symbole de la mer cosmique voilà mmh. alors là c'est vraiment euh, on, peut, euh, on peut regarder aussi encore euh, voilà là c'est un autre angle et donc du coup euh, ça permet véritablement de travailler sur, euh, sur le troisième aile, hein, parce qu'en fait, euh, on prend conscience véritablement euh, de, de, de, la, de notre spiritualité et de notre lien aussi avec euh, les mondes subtils. Euh, on se reconnecte à notre intuition, euh, voilà. Donc c'est un vrai support euh, qui, est, qui est très intéressant, euh, surtout par exemple bah, les thérapeutes, euh, voilà, qui travaillent en cabinet, qui, qui font de la médiumnité, enfin qui sont, euh, voilà. Donc ça c'est vraiment, euh, c'est intéressant euh, au niveau, euh, voilà, au niveau euh, espace harmonisation. Euh. Et là on la retrouve toujours à Glastonbury Et sur oh. une porte. C'est magnifique, c'est en fait. extra. Je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité de vous rendre là-bas, c'est magique, c'est plein de géométrie sacrée, c'est extraordinaire, voilà. Alors, Alors là, c'est la fleur de vie Ah oui, bravo <rire> Alors c'est vraiment la géométrie la plus répandue, la plus connue, hein, dont on a entendu parler euh, euh, un petit peu partout, euh, sur le net et ailleurs. Elle renferme en fait à l'intérieur d'elle, de nombreuses ondes de forme comme les deux précédentes entre autres hein, voilà et euh, alors elle elle, est, euh, elle permet véritablement d'augmenter la fréquence vibratoire d'un lieu euh, de et, et également d'une personne hein, quand c'est porté voyez là il euh, y a également le bijou hein, derrière en fait hein. c'est vrai que c'est porteur d'information c'est vraiment de l'information. Mais complètement. Donc, on est de l'information. C'est un la sens. France, France, tout, à des, ouais, vraiment, ouais. euh, tout à fait. C'est vraiment tout à fait. On va dire le point commun de, de, de nombreuses ondes de forme en géométrie sacrée, c'est quand même, euh, comme elles sont très harmonieuses, elles sont là pour rétablir l'harmonie euh, mmh. Euh, dans notre intériorité. Mais elles sont là aussi, donc, du coup, pour euh, protéger. Il y a quand même un aspect de protection qui s'opère naturellement, on va dire. C'est pas, euh, voilà, dans la lutte, c'est juste, euh, comme elle va euh, permettre une augmentation vibratoire, et eh bien, euh, on sera moins sensible aux énergies négatives. Voilà. Et donc là, on a le petit bracelet voilà, avec un tout à fait. On a le collier, le collier en fait, en argent massif. Voilà. Magnifique. Tu les as aussi. Ah oui, on peut les montrer. Voilà, un... ça c'est les petits liens. Ça je vais montrer ouais. un sans diaporama. Ça marche. On, va... on peut montrer si vous voulez regarder. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. On voit mieux peut-être à porter sur la table. Ah, ah là, voilà. c'est bien là. On voit Très bien. joli. Ouais. Très bien. Je vais les montrer ici aussi. Ouais. Et euh, juste bah, pour la petite histoire porter ah, là, tu as le vessie capi ah, il est magnifique. Tu vois, et qui correspond. Enfin moi, je sais que mon mari le porte. Euh, sans problème, hein, c'est aussi dédié aux hommes, hein, tous les petits bracelets liens comme ça, c'est vrai que euh, c'est très beau, c'est voilà, c'est d'une simplicité extrême, c'est vraiment l'onde de forme sans on va dire fioriture autour. Quoi. Je suis vraiment contente, ça tu l'avais pas quand je t'ai découvert, non, mais c'est ma dernière création, tu vois, c'est vraiment elle vient d'arriver fin juillet, d'accord, voilà, mais okay. voilà. c'est vrai quand je suis arrivée, bon, je fais beaucoup de salons, je sais plus à quel salon c'était euh, la foire de Paris, la foire, ah oui, la foire de Paris Tout dans l'espace artisan, Tout à fait d'accord et donc mm -hmm. moi je le stand d'habitude les bijoux j'étais créatrice de bijoux donc ça m'intéresse mm -hmm. pas trop je cherchais juste un sautoir élégant fin avec mm -hmm. une pierre mais bon je me dis tiens je vais regarder et j'ai vu le stand je suis ah ouais il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent là. <rire> sûr. et donc euh, voilà donc, <rire> nous sommes ensemble ben voilà c'est formidable et donc on peut remettre le diaporama ah, ouais. j'espère que voilà vous avez des questions donc il euh, y a des coucous de christine et sophie de Jacqueline, qui dit que c'est très intéressant. À tous. Super, alors on va continuer. Ben oui, on est là pour apprendre des choses aussi. Bah ben oui, alors on va finir, en fait, pour les rosaces, on va finir sur euh, la fleur de vie. Hein. Euh, vous trouverez plein de choses intéressantes sur la fleur de vie. C'est vrai que j'avais envie de, euh, de mettre un peu le focus sur d'autres ondes de forme qui sont connues. Moi. moins connues. Mais déjà, voilà. celle-ci, c'est euh, voilà, la capicis. Euh, baisse baisse euh, baisse, baisse, baisse, baisse. Ça veut dire vessie de poisson. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est du latin. Mais bon voilà, ah, c'est moins chic là, tout de suite, c'est moins glamour, <rire> hein. c'est moins tout... bon voilà, hein. j'ai dit Bessica tout court, moi c'est déjà plus soft, Donc on a la fleur de vie, et là c'est les solide de Platon. Ex Bravo, oui, donc là euh, c'est une représentation aquarelle, donc des cinq solides, oui, je vais la chercher, je te oui. laisse, vas-y ouais, ouais. je t'en prie. Donc, en fait, les cinq solides, bah, ils sont associés chacun à un élément euh, et à un chakra. Voilà, exactement. Donc, tu as ici donc, le, le tétaraède qui est jaune parce qu'il est associé euh, au plexus solaire. C'est l'élément feu, le cube, euh, donc rouge parce que c'est euh, le, le chakra racine associé à la terre. Au centre, l'octaèdre, donc clair et le chakra cœur. Licosaèdre, l'eau et euh, le, le deuxième chakra, le chakra sacré, et pour finir le dodécaèdre qui est donc l'éther et qui euh, représente le euh, euh, cinquième et sixième chakra. Voilà. Donc celui -ci, Alors l'eau, attends, c'était celui-ci. L'eau, c'est celui-ci. celui-ci. Tout à fait. Et en fait, euh, moi à un moment donné, j'ai eu besoin d'emporter, parce que par rapport aux liquides, j'avais besoin euh, de d'éliminer, enfin que les liquides passent mieux. Ah ben, écoute, et c'était génial, mais quelle transition hein Ah D'accord. Et... C'est extraordinaire parce et... qu'on on allait justement aller aborder, tu vois, Donc j'en avais porté un médaillon qui était plein. Ouais. Oui, euh... voilà, qui était en volume. Voilà. Ouais. Et euh, mm -hmm. ça m'avait quand même aidé. Surprise, parce que bon, je n'étais pas. Hein. oui, ouais, ouais, bah, ouais. bah, ouais. c'est sûr que Et, et c'est vrai que alors l'icosaèdre, en effet, c'est associé tout à fait à l'élément eau. Et qui dit eau dit bah émotion. Et euh, voilà, donc en fait, euh, il a vraiment, euh, il a un champ d'action très large sur euh, la, comment dire, la, la libération des blocages, euh, le nettoyage des, des émotions euh, cristallisées, euh, euh, tout ce qui est les traumas du passé. Voilà, donc ça fait, c'est vraiment comme la fonction de l'eau qui va nettoyer euh, toutes les cristallisations dans tous nos corps. Donc, c'est vraiment, c'est euh, juste euh, incroyable. Et alors là, on l'a aussi. Tu vois, là, sur un, un poignet ouais, homme, c'est tout très, très élégant. n'est-ce pas Je pense à mon chéri, il se <rire> <lui> verrait parfaitement. <rire> c'est ça. C'est vraiment simple, mais voilà, c'est vrai que… Et puis, alors donc, euh, je voulais peut-être préciser quelque chose d'autre. Je regarde quand même parce que c'est vrai qu'il a… Euh... Oui, tu as préparé des fiches quand même pour avoir ouais, une oui, précision parce dis, dans… Euh, ah oui, ce que je voulais dire vraiment d'important sur euh, sur l'icosaèdre, c'est que donc, il va permettre un véritable nettoyage de, des émotions et il va ra rapporter en fait faire circuler en nous des énergies qui sont énormément reliées à l'enfant intérieur, mm. donc à la joie, au plaisir, à la légèreté, au rire. Et euh, voilà, donc c'est euh, vraiment un outil euh, de travail euh, joyeux et, et libérateur. Et c'est un modèle que j'ai depuis de nombreuses années dans ma collection. Et euh, il a toujours autant de succès. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Mmh. On verra ça après. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Alors là, on, a, euh, on va aborder en fait les pointes, euh, le, le triangle. Euh, et en l'occurrence, donc là, le, le nom savant, c'est euh, l'hexagramme, mais c'est connu, euh, plus connu sous le, le, le nom du, du saut de Salomon. Ouais, bon. moi j'en ai, j'ai des, planches plastifiées pour mettre sous l'aliment, les aliments pour dynamiser. Tout à fait. Je mettais la pointe vers le, en verte vers mmh. le haut pour m'apaiser, pour dormir et la pointe rouge vers le haut quand je voulais me dynamiser Alors, je ne sais pas si c'est juste ou pas mais en tout cas j'en si, fait, suis longtemps, euh... longtemps servi oui, oui, oui, c'est tout à fait juste en fait si tu veux l'hexagramme c'est vraiment l'intersection bah, de, de, de l'entrecroisement de deux triangles euh, euh, celui donc, qui a la pointe descendante en fait c'est l'esprit ça symbolise l'esprit qui va descendre dans la matière pour la vivifier, pour l'animer pour l'activer et inversement, celui qui a la pointe vers le haut va permettre, donc c'est la matière qui va évoluer pour rejoindre l'esprit. Mm. Donc, c'est un symbole, mais vraiment fort, apaisant, d'harmonie, de sagesse et de paix. Mm. Voilà. Il est connu également pour être vraiment très protecteur et on le voit souvent, tu sais, avec un cercle qui l'entoure. Oui, c'est vrai. Hein? voire plusieurs cercles parfois c'est pour renforcer en fait euh, le, le pouvoir de protection voilà et pour la petite anecdote juste pour parler de, du de, comment, de, du roi Salomon en fait il s'en servait de bouclier énergétique euh, pour euh, pour euh, comment dire face à ses ennemis et euh, apparemment c'était d'une d'une efficacité, d efficacité euh, incroyable donc euh, ah, ça a ouais. gardé le ben oui il y a des choses qu'on a perdues et qu'on doit juste réapprendre comme savoir tout Des anciens fait. qui n'étaient peut-être pas forcément transmis ou à l'élite, peut-être. Oui, tout à je fait. Pas. Et oui. Il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui doivent être transmises. Absolument. Et c'est vrai que ça faisait partie de la vie, euh, de la vie quotidienne. C'était moins de l'ordre du cachet à l'époque aussi. Mmh. Voilà. Wow. Alors, là, c'est euh, le dodécaèdre, hein, encore un, un nom à retenir, difficile à retenir. Euh, et en fait, là, c'est l'étoile à douze pointes. Et euh, on appelle donc cette. C'est en fait une étoile qui a été reprise dans de, dans, dans de nombreuses traditions parce qu'elle est associée au nombre cosmique. Pourquoi? Parce que douze, donc le 1, l'unité le 2, la dualité. 1 plus 2, 3, la Trinité. Mm. Donc, euh, vraiment un, comment dire, un nombre harmonieux qui est associé en fait, euh, bah, aux douze signes du zodiaque, aux douze mois de l'année, aux douze constellations. On peut vraiment faire plein d'associations, les douze apôtres, hein, tu mm. vois, on peut euh, décliner. Voilà. Alors, elle a pour intérêt... Voilà, je l'ai représenté également, tu vois, euh, là c'est superbe, le, le, c'est le, le, le soleil sacré au travers du dos des Et euh, elle a pour, euh, comme action, en fait, vraiment de prendre de la hauteur sur les choses, d'avoir de, de, de, du détachement, euh, du discernement euh, de, en, en gros, de façon plus euh, franc parler de ne pas avoir la tête dans le guidon. D'accord. Okay. <rire> voilà, d'être beaucoup plus euh, voilà, de d'avoir euh, comment dire euh, une vue d'ensemble, vue d'ensemble. Et de voir les choses euh, dans sa façon. vie. Voilà, ouais. tout à fait. Et euh, voilà, de, de ne pas avoir euh, qu'un qu'un seul axe, euh, voilà, et d'avoir une vue beaucoup plus large. Voilà, c'est magnifique. Alors, donc, on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette onde de forme qui est juste euh, incroyable, puisque c'est le nom de, de l'atelier, l'atelier Merkaba. Et là, en l'occurrence, c'est une Merkaba euh, donc, qui est en fait euh, deux tétraèdes imbriqués l'un dans l'autre, un masculin et un féminin, pour faire court. Et c'est le, euh, le champ énergétique qui entoure notre corps et qui est à peu près euh, d'une taille de, on va dire, 10, 17 mètres de diamètre autour de nous. Voilà. Euh, quand on l'active, ça active également notre corps de lumière et c'est avant tout un véhicule euh, spatio-temporel voilà, qui nous permet de passer euh, de la troisième dimension à la quatrième, à la cinquième. Euh, voilà, et euh, de. Alors, je précise quand même que euh, la mercaba, c'est quand même un outil euh, pour quand même des personnes qui ont vraiment travaillé sur elle. Oui, oui, parce voilà. que d'entrer, prendre ce premier outil-là, c'est un petit peu chaud. Quand même. Tout à fait, ouais, tout ouais. à fait, absolument. En général, c'est recommandé d'avoir déjà euh, clairement fait des choses avant, nettoyer avant. Sinon, des fois, c'est on peut on peut aller très haut et retomber très bas. Parce absolument. Que ça soulève les choses et puis après ça retombé. Là, ah, absolument, même... c'est pour ça que je mets en garde quand même. C'est vraiment euh, voilà euh, euh, un véhicule euh, à, voilà, à maîtriser quand même. Il ne faut pas non plus voilà alors on, on peut l'activer de façon éthérique. Hein. Je, je citerai par ce, ce que je connais à savoir Yann Lipnik oui. par ses codes d'activation donc. Euh, qui a pas mal travaillé dessus. Je l'ai testé et ça, se, ça, ça fonctionne très bien. Enfin, il y a plein d'autres choses de composer. Oui. proposer. Mais euh, pour revenir à la peinture, c'est un véritable outil de méditation, de la Merkaba. Oui. Et c'est pour ça que souvent, c'est représenté aussi euh, au travers des cristaux. Oui, hein? donc on, Beaucoup, on, oui. on le tient aux mains pour méditer. Et là, c'est un support visuel, en l'occurrence. Et euh, bah, en fait, ça permet une véritable concentration, la paix de l'esprit euh, et euh, l'apaisement voilà, avant de rentrer euh, dans, un, dans, dans une autre dimension. De, voilà, on, ça pose les choses, en fait, la Merkaba. Voilà. Et donc là, on va voir... Alors là, on n'est plus dans la géométrie sacrée, proprement dite. D'accord. Euh, on est dans les symboles. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, euh, c'est que euh, euh, les yantras, euh, en l'occurrence, bon, ils sont issus de la tradition indienne. Euh, ce sont des supports de méditation. Et alors là, je pense qu'on peut vraiment euh, poser un peu euh, voilà, notre attention dessus parce que bah, c'est assez peu connu. Alors, tous les yantras, il y en a à peu près 72 dans la tradition indienne, en l'occurrence ici, donc là, c'est le, le Sri Yantra. Il est composé donc d'un carré qui est en fait le carré -terre. Et il y a quatre portes. Alors, ce qui est intéressant, voilà, exactement les quatre portes. Et euh, ce sont des portes qui donnent euh, accès à l'océan, donc pour les personnes incarnées. Alors, il y a l'océan, donc en fait... Euh, alors si je me souviens bien euh, de, la, de la richesse, euh, l'océan, euh, je vais vous dire ça plus précisément, voilà, l'océan du devoir, de la richesse, de la félicité, voilà, et de la délivrance. Donc on plonge dans l'océan, on nage, on peut se noyer, donc voilà, c'est l'expérience de l'incarnation. Et euh, au centre, en fait, voilà. Chaque yantra est articulé autour du bindu, qui est donc en sanskrit le point, hein, également ce que les femmes portent en fait, hein, le point sur le troisième œil, c'est une porte dimensionnelle pour accéder au plan divin. Donc là en l'occurrence, c'est absolument la même chose, on, on focus en fait sur, euh, sur ce point pour entrer donc, dans un état méditatif. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, comment est organisé le Sri Yantra Donc c'est le plus connu le plus on va dire euh, euh, le plus diffusé en Inde euh, voilà et en Occident également donc ça représente en fait neuf triangles hein. euh, quatre donc qui sont euh, tournés la pointe vers le haut donc qui symbolise l'énergie montante de Shiva et cinq vers le bas qui représente l'énergie descendante en fait de Shakti mm. et donc c'est un couple d'opposés euh, mais il s'unifie dans le bindou. Mmh, c'est beau! Oui, c'est magnifique. Ouais. Et en fait, ça s'associe un petit peu, si tu veux, au, euh, au yin et au yang, comme on a derrière, euh, dans le Tao. Mmh. Voilà. Donc, un, euh, ça s'apparente, en fait, voilà, au féminin, au masculin, le yin, le yang, le noir, euh, le blanc, voilà, les oppositions. Et ça permet de travailler également le, le, le détachement par rapport à la matière. Euh, sortir de l'illusion euh, du soi, de la matière, ce qu'on appelle Maya en sanskrit, pour progressivement atteindre Samadhi, le contrôle du mental, hein, donc, euh, et par la suite, Anicca, qui est en fait euh, la loi de l'impermanence, l'observation, sans réaction, sans jugement, euh, ce qui permet de ne plus créer de karma en fait. Mm. Donc, c'est vraiment euh, le, le, le yantra qui, qui, qui est le plus euh, répandu parce que ça permet de ne plus créer ni de karma d'avidité, ni de karma d'aversion. Et donc, voilà. Donc là, on atteint euh, Nietzsche. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et donc, alors, une autre symbolique très répandue également, euh, donc là, euh, en l'occurrence, c'est la hamsa, euh, ce qui veut dire 5 en arabe, qui est euh, donc dans la tradition musulmane, euh, la main de Fatima, dans la tradition juive, la main de Myriam, mais elle est aussi reprise beaucoup euh, donc dans la, la tradition indienne par le système des moudras, voilà. Et euh, quand elle est tournée vers le haut, c'est la protection. Okay. Okay. Quand Elle est tournée vers le bas, c'est le symbole de bénédiction. Voilà, donc c'est euh, là en l'occurrence, je les représentais. Donc, c'est là, c'est de l'acrylique et c'est euh, le la technique du dot painting, tu vois, le système du poids. Donc, c'est un travail assez laborieux, je dirais. Oui, ça <rire> sent, mais ça rend très bien, c'est très joli, c'est est très esthétique. Euh, hum. Tout à fait. Et tu as donc euh, des deux côtés les petits oiseaux, les la oiseaux symbolique, euh, l'œil. Voilà. Alors, dans la tradition musulmane, c'est pour te protéger du mauvais œil, hein. euh, voilà, des énergies euh, négatives. Et puis, j'ai souhaité quand même l'agrémenter du lotus. Donc, c'est vraiment un mix de culturel, euh, le lotus, donc l'éveil, la paix, la sagesse. Euh, les énergies un peu bouddhiques en fait voilà ah, c'est vraiment magnifique superbe et euh, ce qu'on peut dire voilà ce qui est, qu est intéressant aussi euh, sur euh, ce symbole qui est quand même très fort euh, c'est que euh, les activistes en fait au Moyen-Orient ont décidé je crois que c'est l'année dernière de porter euh, cette main euh, symbole en fait de réunification entre le peuple juif et le peuple ah, musulman oui. Et donc ça c'est juste magique parce que finalement au-delà d'un symbole, l'égrégore qui est créé sur, euh, autour de ce symbole mmh. par les prières, par les pensées, par euh, eh bien voilà c'est quand même symbole de sagesse, de paix, mmh. d'harmonie. Donc euh, voilà il y a un autre euh, notre main avec le voilà pousse, et les oiseaux fait, et les oiseaux voilà euh, encore différents. voilà donc là en, en l'occurrence c'est de l'aquarelle ah il t'as un bijou là et là, j'ai un bijou parce que la main, elle est, euh, elle est proposée également euh, en argent euh, ou en plaqué or. Et puis, euh, bah, je, je peux peut-être le déplacer. Finalement, en... il y a tellement de choses à présenter. Désolée. Donc, euh, hop, je vous mettrai le lien de ce YouTube sous la vidéo. Voilà. On y ah, oui, symbolique. Alors, attends, Alors, je vais attends. enlever le partage parce que ça, c'est très, très beau. Hop. C'est élastique Oui, c'est élastique. Ah, je peux s'y Mais bien sûr. Lequel Mais Le corail là, celui, -là celui ci Alors, en fait, tu, sais tu, as... euh, tu as alors euh, le Beau. Ah, oh. Alors, le homme indien hein, qui est. Euh... Je, vais je vais vous montrer <rire> quand même à quoi ça ressemble. Parce que là, on est... là, on est entre nous, entre voilà. filles. Hein. Ah oui, c'est magnifique parce que tu as la tête du Bouddha. Ayatou. Je sais si on... Alors, c'est toujours plaqué or et argent. En fait, on peut peut-être les présenter comme ça et permettre. Bah, je, te, je te laisse ouais. te parler, moi je les présente. Voilà Alors, en fait, c'est vraiment ce que j'appelle euh, les petits bracelets porte-bonheur, donc les symboliques. Donc, il y a euh, représenté le home, euh, le Bouddha, la fleur de lotus, la hamsa avec euh, les mailles en son centre. Ah, okay, je vais Dans les plumer pour montrer. J'adore. Je les avais vues euh, ouais. juste là, mais je n'avais pas vu à quel point c'était joli. Euh... Voilà, là voilà. tu les vois, les vois mieux. C'est vrai que ce n'est pas évident avec la lumière. de Non, ce bah n'est pas évident. Hein. Ah, ici, on les voit mieux sur Facebook. Et donc, l'orange, je vais te le prendre. Là, voilà. là, on voit les, les petites mains. On voit euh, le home le Bouddha. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a même des toutes petites fleurs de vie. Il y a des arbres de vie. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que... Euh... Et aux couleurs des chakras, bien évidemment. Hein? Donc, euh... Il y a Sophie qui dit « Oye à tous, magique, la rentrée, profitons." <rire> oui. C'est tout à fait ça. Ouais, hein? est On est encore dans des choses un peu légères, dans le beau. C'est voilà, très, très, oui, très, très, très beau. En plus, c'est élastique. Oui, tout C'est absolument génial. Donc, voilà. Et Mais bien alors... Bien. Pour continuer donc, sur le bijou, parce que c'est vrai que moi je travaille énormément les symboliques, si euh, qu'est-ce que tu en penses? Ah mon... oui, on peut vous montrer. Alors, il y avait une petite collection donc, sur, euh, euh, sur l'Égypte. Donc là, c'est ma version émaillée donc, de l'œil d'horus. Hein. Voilà, qui, euh, qui est très chouette aussi. Et alors, ça, Et alors là, donc, là, on a les jaunes Horus. Alors voilà. Tu peux en porter donc, un Parce que Oui, coup, bien sûr, euh... mais je vais t'en passer un. et puis euh... Ça, c'est très joli. Hein. Voilà, alors, émaillé en son centre. Tu as que deux Non, j'en ai plein. Ah, d'accord. <rire> voilà. C'est très élégant. Oui, très élégant. Donc, plaqué or et émail. Voilà, donc ça, c'est à mon retour d'Égypte J'ai été extrêmement inspirée. Et puis, pour continuer, donc, euh, sur euh, les symboliques, on a également... Alors, je peux je vous montrer une le... feuille de papier parce qu'en fait on n'avait pas trop prévu de montrer Tiens, ça. Regarde, ça c'est pas mal, non ouais. bon, bon. Ah, Voilà, c'est joli. Et alors, ça, c'est le... la fleur de lotus. Ça, c'est vraiment un de mes best-sellers. On n'est pas trop. <rire> ah non, c'était mieux sur ta feuille. mieux sur ma feuille. Donc, la fleur de lotus. Euh, vraiment, voilà, dessiné par mes soins, euh, réalisé par le fondeur et émaillé. Donc euh, vraiment, alors symbole bien évidemment de l'illumination, hein, de la sagesse, de la vraie. très jolie. Ouais, alors elles existent aussi. On, on est dans l'atelier. du coup, on, hein, est, on est dans l'atelier, donc on vous montre. Hein. Voilà, elles existent. C'est pas évident de se regarder dans un truc inverse. Elles existent en, en boucle d'oreille longue, comme ça. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a un petit côté aussi Art Nouveau et Art Déco dans ce, dans ce modèle. Hein. Mais c'est vraiment euh, chez toi, c'est... Euh, <rire> c'est ça. Voilà. Ou en... Euh, voilà. Là, je les présente. Euh, voilà. Ou Très en, bon. en, en grand modèle également. Voilà. Donc, les lotus, c'est vraiment une grande symbolique. Donc, tout ça... Euh, et puis, on va peut-être parler aussi ben, du, des sautoirs. Hein, oui, que tu parce portes. Que, hein. En fait, c'est ça, moi, qui m'a attirée là, quand je t'ai rencontrée. Voilà. Donc, les sautoirs. Je porte un. Donc, là, en l'occurrence, la labradorite. Est-ce qu'on voit on ne te voit pas. Mais par contre, ça va bien avec ton. Je vais la voilà. mettre plus haut. Donc, là, en l'occurrence, c'est une labradorite montée donc, sur une géométrie sacrée. Donc, labradorite euh, certi, fasté, voilà. Et avec une petite tige, bon, pour un équilibrage, donc tout en plaqué or, hein. voilà. Et là, l'améthyste. Wow, lumineuse. magnifique. Ouais, elle est très lumineuse, là, on la voit très ouais, bien. Elle est très belle. Mmh. Bon, moi, je vous saviez que j'étais créatrice avant, je travaillais oui. avec la lithothérapie, donc je reconnais les belles pierres, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est ça qui m'a conquis mieux la mettre à la lumière. Voilà. Superbe. Donc, celle-ci, la labradorite aussi, elle a des belles vertus. Voilà, voilà. donc Et puis, alors, bien évidemment, oui. Il y a ça, ça également. Oui, joli, ça. Alors, ça, ce sont c'est la petite collection scarabée associée à de l'agate. Voilà. Donc, Je ne pas vous euh, montrer, en fait. Euh, oui, là, on voit bien, on le voyait bien là sur ton. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment, c'est une autre méthode. C'est euh, de la découpe laser. C'est un petit scarabée très stylisé. Euh, toujours, donc, euh, bien sûr, en rapport avec l'Égypte et, euh, et, la, et, et la symbolique de la protection, en fait, hein, pour le scarabée. Voilà. Très joli. Ouais. C'est vraiment très raffiné. Et ce que j'aime bien, en fait, euh, moi, je recherchais des chaînes très, très, très fines. Oui. Et ce que j'aime bien, c'est la finesse. Des oui, j'aime. Tout à fait. Parce que souvent, c'est un peu trop gros. Absolument. Alors, en euh... fait, c'est très difficile. Euh, moi, quand je me, je, me, je me promenais sur les salons un petit peu connectés, je je trouvais que ça manquait un peu de finesse. Alors souvent, c'était des, des bijoux un petit peu importés d'Asie euh, mm. ou de Thaïlande. Et c'est vrai que c'est aussi la réflexion qu'on me faisait. C'est pour ça aussi que je me suis lancée euh, dans des bijoux plus symboliques, voilà, euh, et peut-être plus raffinés. Oh, c'est tellement beau. Hein. En fait, c'est vous étiez ici. Est, euh, on est entouré, vous ne voyez pas, mais il y a, y a les filles, il y a les créations derrière. Il y a les pots de peinture et tout. Enfin, euh, <rire> voilà, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, mon petit arbre de, paix, <rire> de création. Voilà. Alors, euh, tu as Isabelle qui dit euh, « Coucou à toutes les deux, quel artiste, c'est superbe !» Merci, merci. C'est pour ça qu'on vous les présente. <rire> Est-ce que tu voulais parler d'autre chose Est-ce que euh, d'autres symboles derrière euh, sur les diapos Alors… Euh... Alors, je vais le garder un petit peu. Ou alors, euh, tu peux nous montrer les tableaux, par exemple, le oui, petit tout tout et tout à fait. Et tu as des cartes postales aussi. Alors oui, j'ai plein de cartes postales. Bah, en fait, c'est préparé pour euh, le salon Z. On va en parler un petit peu du salon Z. Ah hein. oui, si hein? vous avez l'occasion de venir à Paris au salon Z. Moi, j'y serai. De toute façon, je fais toujours des interviews là-bas. Ah, je vais là présenter aussi d'autres euh, choses qui me tiennent à cœur. Donc là, en l'occurrence, alors c'est sous forme de cartes postales, mais... C'est euh, la pachamama, ah, wow, donc c'est la terre mère, donc c'est le visage d'une femme, donc avec le végétal et ses cheveux représentent la mer, les océans. Et c'est vraiment euh, l'eau à la pachamama euh, qu'on retrouve beaucoup en Amérique latine, hein, qui est un culte euh, très très connu. Donc, ça c'est la toile que tu as faite, ça Oui, celle-ci c'était une commande. Waouh, c'est magnifique spéciale. Ça doit être beau en hein, voilà, comme ça. Euh, et alors voilà, alors pour la petite histoire, donc en fait voilà, la terre mère, elle régit l'environnement de l'être humain dans sa totalité. Elle symbolise ainsi la fertilité et l'abondance. La Pachamama est souvent représentée en femme. Mmh, voilà. c'était ma Pachamama. Magnifique. Magnifique. Voilà. Vraiment, j'adore. Et ensuite, alors euh, voilà, ça c'est encore une autre présentation toujours assez connectée euh, du couple divin. Voilà, ça, c'était aussi ah également... C'était euh, voilà, une commande aussi euh, Oui, tout à fait. Alors, c'était une grande toile. Hein, donc, je fais aussi euh, de grands formats, sur commande. Je fais beaucoup de petits parce que c'est plus facile à stocker. Mais je fais également euh, de, de... je, je réalise, fais sur mesure, je, je fais du sur mesure, absolument, tout à fait. Magnifique, tout Vraiment. à fait. Voilà. Et puis, bah, je crois après que moi, à peu près... La caverne euh, d'Alibaba. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Après, oui, alors ça aussi. Alors ça, en l'occurrence, c'est basé sur la géométrie sacrée. Ça a beaucoup de succès. Voilà. Donc ça, c'est euh, une onde de forme sur l'amour cosmique. C'est l'amour inconditionnel. C'est le doudou à avoir chez soi. <rire> c'est ouais. très lumineux. C'est très lumineux. Ça vibre beaucoup. Voilà. Hein. Euh, ça représente la présence divine en chacun de nous. Voilà. Sachant que la séparation n'existe pas. Voilà. C'est marrant. Alors, qu'est-ce que nous dit Anne-Sophie Ben L'utilisation, Alors je vais la mettre à l'écran, ben, l'utilisation de celle-ci, la construction, enfin, je trouve ça intéressant. Je suis co sur la planète Rao, sympa et très divers. Je Le trouve du monde au Canada la... Génial. Ben <rire> voilà, bah, écoute, ravi. <rire> oui, c'est vrai que c'est vrai que de partager des conférences et des interviews comme ça, c'est pour certains qui sont même à Tahiti oui, ou alors à la réunion, qui ne peuvent pas venir à de... de... ouais. Tout à fait. Il, y, Il en... y en a une autre qui dit oh, c'est qui Isabelle si, si, si on ressent l'énergie qui se dégage tout autour de vous de bah oui, forcément. Déjà, nous, on est bien, on est content d'être ensemble et on est dans un environnement favorable. Et en plus, on est avec vous. Donc, ça nous dynamise quand on est en groupe comme ça et qu'on est juste content d'être ensemble. Ça nous dynamise. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. J'organise des pique-niques géants à Paris, donc au pied de la Tour Eiffel, parce qu'il y a la pelouse et tout. et C'est un cadre Donc on se rejoint place du Trocadéro. Je vous redonnerai des dates en fin d'interview quand je les aurai. Ce sera en septembre. Donc, le but du jeu, c'est que chacun amène son pique-nique et qu'on crée des liens, qu'on puisse créer des liens tous ensemble. Donc, c'est ça qui va nous rendre joyeux. Oui, absolument. Ouais. Il va peut d'ailleurs tu bah, seras là. Absolument, mais avec grand plaisir. Sympa. Je voyais une petite question qui, qui est technique, mais intéressante. Qui fabrique les bijoux, les beaux bijoux. Alors, en fait, c'est moi qui suis vraiment la créatrice de ces bijoux. Je travaille dans un circuit très court. Euh, c'est intéressant de le dire parce que c'est vraiment du bijou éthique, 100% made in France, avec un fondeur donc, qui est sur Paris. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment du local et je dessine donc euh, les, les pièces, euh, je fais faire des moules, je travaille en petite série euh, pour le, les trois quarts, hein, c'est jamais plus de 200-300 pièces maximum quand j'ai beaucoup de salons, euh, voilà. et je refabrique, euh, c'est ce que j'appelle de l'épicerie, mais c'est comme ça que je souhaite travailler, car je veux rester dans un état d'esprit créatif, euh, J'ai connu par le passé les gros salons pro et je ne veux plus vivre ça aujourd'hui. Ouais, je comprends, moi voilà, si je connais. Euh, tout à ouais. fait. Donc, euh, voilà, c'est euh, du bijou. Des proches, euh, des, proches euh, des, des personnes. personnes tout euh, à ouais. fait, absolument. Et du coup, c'est vrai que, ben bah, voilà, euh, après, euh, ça met peut-être un petit peu plus de temps euh, sur des délais, euh, sur des commandes, mais bon, les gens le comprennent facilement. Et puis, on peut avec toi, tout on à peut fait. exprimer vraiment ce qu'on a besoin. Absolument. Absolument. Donc c'est et pour le salon Zen donc alors c'est quand les dates Alors le salon Zen, eh bien, il euh, se tient donc porte de Champéret euh, du 26 au 30 septembre là qui arrive et euh, donc je serai dans le hall B au, au stand M18 pour les Parisiens donc ceux qui habitent la région parisienne et je présenterai vraiment à part égale donc mes peintures et mes bijoux. Euh, voilà et je vous espère euh, nombreux euh, ne serait-ce que pour euh, venir euh, faire un coucou voilà, vous pouvez venir faire un petit coucou et l'avoir voilà, Et oui, en vrai euh, <rire> sur enfin, le vibratelier de Bueneline, Voilà. donc euh, voilà c euh, ça se fait en toute simplicité et, euh... alors elle demande euh, Bijou Made in France et sourire Made in Colgate alors <rire> nous on est plus euh, moi je suis plus quartier pour pas citer de, de marque pas trop de Colgate <rire> Mais c'est très sympa, merci beaucoup, c'est très chou. Les métaux sont-ils aussi éthiques Alors, comment parler de métaux éthiques C'est oui. possible ça Alors, métaux éthiques, bon, il faut savoir qu'à euh, partir du moment où on travaille, alors l'argent est totalement éthique, oui, l'argent euh, 925 l'est totalement. Après, il euh, y a l'or euh, qui peut euh, poser problème. Moi, je travaille le plaqué or, donc en fait, c'est une base de laiton, Hein, qui est plaqué 3 microns, voilà, donc qui est poissonné. Donc, ça reste quand même... Ce euh, voilà, n'est pas ma production qui va euh, poser quand même problème. Après, concernant l'émail, je tiens à préciser que c'est de l'émail totalement éthique parce que je fais le, le Veggie World. Et c'est un émail qui est sans gélatine animale pour le mmh. vissancisseur au four. Et du coup, il euh, y a énormément de, de, de résine qui utilisent la gélatine animale. Ouais. Et là, ce n'est pas le cas, c'est des produits plus chers qui viennent d'Angleterre, mais qui sont totalement euh, respectueux euh, du monde animal. Voilà. Super. Voilà. Et alors, pas encore de yantra des planètes pour les utilisateurs de l'astrologie védique Pas encore. Pas encore. Pourquoi Parce que. Euh... C'est très compliqué quand on a une petite entreprise de bijoux. Alors moi, je travaille d'abord quand même avec mes collections qui sont, on va dire, plus classiques et faciles. Et c'est vrai que quand c'est trop, euh, trop connectés quand c'est une niche, mm. c'est compliqué aussi pour les diffuser et pour les vendre. Mm. Euh, donc il du sur-mesure. Que... Absolument, il faut que ça parle au plus grand nombre et euh, vraiment diffuser euh, la géométrie sacrée et les symboles à travers, au départ, des choses un peu plus faciles, ce qui ne veut pas dire que dans 4-5 ans, je ne serai pas totalement sur des choses très pointues qui, euh, qui pourront vous satisfaire. Mais c'est important d'influencer quand ouais. même les masses parce qu'on a tous besoin d'avoir quand même des ondes Exactement. harmonieuses autour de nous. Et puis, euh, ceux qui sont allergiques au nickel, chrome, cobalt. cobalt enfin... Ah non, là, il n'y a aucun. Alors, le nickel, c'est totalement interdit dans la bijouterie depuis déjà. Oui, c'est vrai, déjà à mon époque, c'était un. C'est totalement interdit. Il hein. y, a, y a des... des comment dire des... Des des réglementations. Qui, sont passées, qui sont passées tout à fait des réglementations, donc là-dessus on est tranquille et euh, moi je, je, je vais même préciser que des personnes qui étaient vraiment fragiles avec des allergies particulières euh, aux oreilles, là euh, avec l'atelier d'Olivier, je n'ai jamais eu en 15 ans euh, de retour sur des allergies, mm. donc franchement j'ai totalement confiance quand même en, en mon produit. Après, je vois tes boucles d'oreilles, l'embout, ouais. pareil, est très fin pour entrer dans l'oreille, donc comme je travaille dans les bijoux, euh, je sais ce que c'est. Des fois, on a des embouts mmh. un peu gros, même des créateurs. Oui. Et donc, ça, ça peut faire mal quand ça rentre. Ouais. Les, il y a, des, mmh. y a des personnes qui sont habituées à porter des bijoux fins en or. Absolument. Et euh, les embouts sont fins. Et les tiens sont fins aussi. C'est ce que ouais, je viens de tout voir tout là. C'est très fin et euh, ça reste euh, voilà, euh, plaqué or. Donc, ça, ça ne bouge pas dans le temps. Ça résiste vraiment. C'est un bijou qui résiste très bien dans le temps également. Voilà. Comme mes peintures, d'ailleurs. <rire> Et alors, euh, on avait une autre question pour le salon Marjolaine. Tu ah oui, alors je, je ne le fais pas encore. Euh, C'est en pour parler, je, je dirais. Donc, euh, ça coûte très cher, les salons. Euh, oui, ça coûte très, très cher. C'est vrai que pour une petite entreprise, en général, on, on fait quand même attention. On, voilà, On se laisse un peu... beau. La Foire de Paris, je la fais avec les métiers d'art de France. Donc il euh, y a aussi une petite aide euh, qui est donnée, et puis j'ai ma clientèle. Après, euh, le salon Zen, c'est la première fois, donc je me lance. Hein, euh, voilà. oui, c'est un gros budget. C'est vrai qu'après, euh, les grosses entreprises, ils, ils, font du, ils font quand même pas mal de chiffres de marge aussi, ouais, parce que les bijoux ne sont mmh. pas fabriqués en France, c'est ça fabriqués dans d'autres pays. C'est de l'achat-revente Et c'est vrai que hein. quand tu es artisan, euh, tu peux pas, te, tu dois vraiment vérifier tous tes prix, toutes tes dépenses parce que tu as une petite marge quand même pour que les clients puissent acheter et en même temps, comme tu fais des choses éthiques, c'est un ouais, certain coût. Euh... Donc faut vraiment la jouer très fine. Voilà, c'est <rire> tout à fait ça, il faut la jouer fine. Mais je tiens vraiment à rester sur ces positions parce que je souhaite vraiment être alignée dans ma manière de travailler. Oui et, euh, et c'est véritablement important pour moi ça donc euh, voilà mais euh, après euh, c'est comme tout hein, euh, le VG World fonctionne très bien aussi j'ai une ouais. très belle clientèle au VG World qui a lieu au 104, ce sera en octobre euh, sur Paris et euh, voilà Donc euh, après si ça tente les personnes elles peuvent venir elles me rendre visite voilà. et c'est vrai qu'ici euh, tu reçois aussi dans ton atelier oui tout à fait oui, oui, ouais, absolument. C'est euh, rendez sur rendez-vous. Euh, voilà, c'est sur rendez-vous. Euh, parce qu'en fait, j'expose euh, ma collection, tu le vois. Oui, le vois donc, il hein. n'y a pas de souci. Même pour les peintures, en général, on, on, euh, quand il y a par exemple une commande spéciale, on regarde un petit peu l'agencement de la peinture, comment on peut réaliser. Et après, je me laisse porter par ma guidance. Mmh. Mais euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de guidance, la peinture. C'est-à-dire, la couleur, ce n'est pas moi qui, qui vais choisir au départ, tiens, je vais réaliser une toile dans les bleus, dans les, dans les rouges. Non, c'est vraiment, ça descend comme ça. Et je, voilà, je suis, j'ai envie de dire, que, que le metteur en scène de, de la géométrie sacrée. Voilà. Ok, merci mmh. beaucoup. Bah, écoute, c'est moi qui Écoute, euh, est-ce que tu, tu peux nous donner le mot de la fin avant de terminer la conférence Oui. Oui, oui. Euh, ouais, ouais. Alors, j'ai une, euh, une, euh, une phrase qui me qui, qui, qui, me ressemble beaucoup, qui me tient énormément à cœur, c'est le beau et vérité. Mmh. Ah, la vérité. Voilà. Merci beaucoup. À travers le beau, voilà, on trouve la vérité aussi. Oui. Donc, ce n'est pas superficiel. Oui, alors oui, justement, j'aimerais rebondir sur ça. L'esthétisme, c'est une onde, c'est vraiment une, une onde, une énergie très, très élevée elle se situe euh, presque au même niveau que l'amour, l'esthétisme. Quand vous voyez de l'esthétisme, vous avez tendance à vous sentir mieux parce que c'est une onde très, très élevée. Donc, finalement, c'est important de mettre de l'esthétisme dans sa vie. L'esthétisme et la vérité, ça va, ça va vraiment... C'est tout à ensemble. fait juste, voilà. C'est vraiment, c'est une vibration et, euh, qui est d'ailleurs très importante en ce moment, euh, dans ces temps un peu perturbés, euh, de, de, voilà, de nouveaux mondes, de changements. On a besoin aussi d'esthétisme, mmh. on a besoin de beauté, on a besoin de choses vraiment euh, divines, al mmh. alignées, voilà. Mmh. Voilà les amis, alors on est très content d'avoir passé ce moment avec vous. Euh, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous fais des stories régulièrement, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais euh, vous pouvez me retrouver vraiment tous les jours sur Instagram. Et les prochaines conférences sont en septembre, il y a, des, il y a beaucoup de belles surprises, notamment sur l'oxygénation, la thérapie de l'oxygénation, ça va être hyper intéressant avec Stéphane. Vous avez aussi Sylvie et Maë qui va revenir, vous avez... Plein d'autres, enfin plein de surprises, vraiment, il euh, euh, y a vraiment des, des choses que vous devrez connaître qui sont innovantes, au moins ça existe pour régénérer le corps et finalement le oxygéner le cerveau. Voilà, et il y a Isabelle Crochet qui dit « Gratitude à toutes les deux, vous êtes des amours ». Merci beaucoup. Merci, <rire> Merci beaucoup pour cette conférence. Bonsoir à tous. C'est Bernadette. Écoutez, on vous embrasse très fort. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Gwynoline TV. Vous avez plein de belles interviews. Et on vous embrasse, on vous souhaite une belle soirée. Bye bye. Merci, au revoir. Alors, est-ce que je n'ai pas terminé Voilà.